Le préambule est maintenant terminé. Je passe aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers verso voici vos prévisions pour la semaine du 27 janvier au 2 février 2020. Lundi et mardi, la lune sera dans les poissons, votre deuxième maison. Le soleil est dans votre signe ainsi que mercure pour ajouter de la vitalité et un intellect vif à votre personnalité. Vénus est maintenant conjointe à Neptune dans votre deuxième maison où se trouve la Lune aussi dans cette période. Cette conjonction de Vénus et Neptune vous rend très créative, mais aussi elle pourrait vous faire illustrer les choses plus grandes qu'elles ne le sont en réalité. Alors examinez tout. Très bien, et si nécessaire, consultez des professionnels avant de vous engager au niveau de vos finances ou même au niveau de vos relations. Mercredi, jeudi et vendredi, la lune sera dans le bélier, votre troisième maison. Les énergies de cette période vous donnent un sentiment d'équilibre interne et un sentiment d'harmonie et de contentement avec la vie.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 le contentement et la satisfaction que vous recherchez. Samedi et dimanche, la lune sera dans le taureau, votre quatrième maison. Vous devriez avoir recours à votre flexibilité et votre ouverture d'esprit durant cette période, car des impulsivités au niveau des réactions et de la parole pourraient perturber l'ambiance chez vous, dans votre foyer. Des tensions imprévues pourraient s'imposer et il serait à vous de les gérer judicieusement avec votre diplomatie et votre tact. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers versos. Je vous demande votre soutien de la chaîne, aimez, commentez et surtout partagez, s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.